Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment construire et utiliser une machine à état simple dans la Vue. Et également une machine à état avec gestion des événements. Donc pour construire une machine à état, il faut trois choses. Une boucle while, dans laquelle on trouvera une structure case. Et le troisièmement, l'utilisation des registres à décalage. Donc concrètement, euh, on va utiliser euh, la structure de, de machine AITA pour construire un fabriquer un compteur. Voilà. Donc euh, notre compteur euh, doit euh, simplement donc, compter jusqu'à une valeur cible. Pour ce faire, il faut créer nos, nos états. Donc pour cela, il suffit de, de saisir les états dans un énum. Pour notre application de compteur, on aura besoin simplement de trois états. État init pour initialiser l'état timer pour la fonction de comptage, et l'état close pour fermer cette fonction. Donc Tout simplement, on va venir ici câbler. Bien sûr, il ne faut pas oublier le registre via via lequel, lequel on va donc, euh, basculer d'une éta d'un état à l'autre. Donc concrètement, pour compter, euh, pour il nous faut cette fonction type 30 en millisecondes. Et dans la partie case, ben on va lui dire, euh, maintenant on a initialisé, donc on va lancer la fonction comptage. Dans la fonction comptage, il faut comparer donc, le temps actuel avec le temps initial. C'est une différence euh, entre deux instants. En fait. Cette fonction nous donne le temps en millisecondes, donc il faut diviser par 3 pour remonter en secondes. Voilà. Après, la condition, c'est quoi La condition, c'est que il faut que euh, le compteur compte jusqu'à la valeur cible. Donc, valeur cible elle est là. Il faut dire que quand cette valeur en seconde est strictement supérieure à la valeur, et ben là il faut envoyer l'état lose sinon on reste dans l'état dans close. Bon, de toute façon, là, on peut laisser par défaut que on peut taper close. De toute façon, là, voire si on lance en mettant la valeur cible à deux par exemple Là, notre compteur compte jusqu'à 2 et après il s'arrête ça c'est le cas où machine à état simple. Okay. On peut également utiliser une machine à état, mais avec gestion d'événements. Le principe c'est le même, une boucle while et une structure case avec des, des cases mais cette fois on va ajouter une boucle de gestion d'événements qui est la suivante gérer la, la machine AITA, il faut placer le, la structure case dans le timeout. Okay. Le timeout, ça veut dire qu'on il, n'y quand il a pas d'événement utilisateur, la view, il va exécuter ce qui existe dans le timeout. Et sinon, il va gérer les autres événements. Donc, pratiquement, euh, dans cette application, euh, on va pouvoir euh, donc, choisir une valeur cible, commencer le comptage, on pourra aussi donc, euh, réinitialiser ou stopper, voilà et quitter l'application. Donc ces quatre boutons sont gérés par l'événement par la boucle gestion d'événements. Hein, et sinon quand il s'agit pas d'événements utilisateurs, et ben, la vue va euh, exécuter tout ce qui est dedans le timeout euh, avec une cadence de 100 millisecondes. Voilà. Donc, euh, toutes les 100 millisecondes, le, le, les 1 dixième de seconde, il va rentrer dans le timeout et exécuter ce qu'il y a dedans. Voilà pour cette vidéo.